Bonjour les amis j'espère que vous avez la forme, comme vous voyez il fait toujours beau ici à Tenerife, je suis dans le sud de Tenerife et dans cette vidéo je voudrais vous expliquer comment gagner 500 euros en 10 secondes. Alors vous allez dire Serge il raconte n'importe quoi. Et bien à partir du moment où vous maîtrisez bien une méthode de scalping c'est tout à fait réaliste. Effectivement si vous tradez le DAX à 25 euros le tick. Si vous prenez uniquement un lot, il vous suffit de 20 tics pour arriver à 500 euros de gain. Bon, On déduit les commissions, mais grosso modo, 500 euros de gain en 10 secondes, c'est tout à fait possible. Je réalise cela régulièrement. Et si vous prenez bien sûr plus qu'un lot, à ce moment-là, il suffit de 10 tics. Vous avez parfois des mouvements très rapides sur le DAX et en 10 secondes, vous avez facilement 10 ou 20 tics de mouvement sur le DAX. Donc à partir du moment où vous maîtrisez bien une méthode de scalping il n'y a aucun problème, vous savez qu'il y a certaines configurations où vous voyez la configuration, vous la connaissez et vous avez euh, on va dire 99,99% ,99 de chance que le marché va faire exactement ce que vous attendez. Donc tout ça c'est bien sûr une maîtrise qu'on apprend avec le temps, qu'on qu acquiert avec le temps, mais si vous avez une bonne méthode de scalping, que vous avez un peu d'expérience, vous arriverez à ça. Le scalping est vraiment une technique de trading très poussée où la chance n'a rien à voir et il faut vraiment maîtriser certains paramètres et pour cela il faut que vous suiviez des formations. Alors vous avez quelques traders qui font des résultats extraordinaires comme je vous en ai parlé Benoît Rousseau, il est actuellement à plus de 500 trades gagnants d'affilée donc vous voyez que c'est tout à fait possible de faire des, séries, des longues séries de trades sans perdre. Et lui aussi fait régulièrement des trades qui lui rapportent 500 euros. Donc c'est vraiment tout à fait réaliste, ce n'est pas des histoires que je vous raconte. Si vous voulez réellement arriver à des bons résultats, eh bien, je vous invite à apprendre une méthode de scalping. Vous pouvez chercher des méthodes de scalping sur Internet, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais moi j'ai 10 ans d'expérience et j'ai cherché toutes les méthodes, que ce soit du swing trading, du day trading, du scalping. Je n'ai trouvé actuellement personne, euh, à part Benoît Rousseau, qui maîtrise aussi bien le scalping. Il y en a certainement, mais qui n'en parlent pas. Mais en tout cas moi j'ai essayé de condenser dans ma formation scalping et ma formation scalping avec Ishimoku parce que j'aime beaucoup cet indicateur, une méthode vraiment efficace qui vous donnera des bons résultats. Donc, Je pense que si vous cherchez vraiment à devenir gagnant rapidement en trading il faut commencer par le scalping parce que c'est la méthode qui vous ouvre la porte à toute autre technique de, de trading. Et gagner 500 euros en 10 secondes, c'est quelque chose de tout à fait réaliste à partir du moment où vous aurez une certaine expérience, une certaine maîtrise. Donc le scalping, c'est vraiment un art. C'est vraiment l'art du trading euh, réaliste, quelque chose de vraiment concret qui vous permet de gagner de l'argent en prenant un minimum de risques. Pourquoi un minimum, minimum de risque Parce que vous êtes exposé que quelques secondes, quelques minutes, puis vous sortez du marché en ayant pris vos gains. Donc peu importe ce qui se passe, euh, si Dr Trump euh, fait un tweet eh bien, vous ne serez probablement pas euh, à ce moment-là exposé au risque donc vous aurez engrangé vos gains et tous les jours vous pourrez ainsi maîtriser une méthode, entrer dans 20 minutes, 1 heure, 2 heures, tout dépend mais à partir du moment où vous maîtrisez bien une méthode de scalping vous pouvez augmenter la taille de vos positions ce qui veut dire qu'il vous suffira de quelques tics pour arriver à avoir de tels résultats. Donc si vous n'avez pas encore une bonne technique de trading, euh, je peux vous dire que les, les résultats, les retours de mes étudiants confirment que ma méthode est vraiment excellente. Vous pouvez chercher sur mon blog Serge Demoulin « Avis de mes étudiants » et vous verrez que ce que je vous dis est vraiment euh, la réalité que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont d'excellents résultats avec ma méthode. Voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sous ce magnifique soleil ici dans le sud de Tenerife. Si vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la, ça m'encouragera à faire encore d'autres vidéos et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et bien c'est le moment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vous ferai des belles vidéos ici de, de Tenerife et je vous donnerai des conseils qui je crois sont excellents si vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le trading et sur le scalping. Au revoir